à tous, bonjour aux personnes qui nous écoutent. Euh, donc, euh, bah, je m'appelle Antoine Bru, je travaille pour Surfrider Fondation Europe. et donc très rapidement en quelques mots, Surfrider, c'est une association de protection des océans euh, qui a été créée en, en 1990, hein, donc elle soit à 31 ans. Et on travaille sur trois thématiques la pollution plastique, le changement climatique et la qualité de l'eau. Euh, Aujourd'hui, on va essentiellement parler de la pollution plastique. Euh, on a différents leviers d'action, on fait de la sensibilisation, de l'éducation, on mobilise des gens, notamment sur des collectes de déchets sur les plages. Euh, on fait de la science participative, on va parler de Plastic Origins, qui est un projet qui vise à, à cartographier euh, pour, pour voilà, identifier à la source de la pollution, euh, remonter à la source de la pollution. Euh, et on fait également euh, beaucoup de lobbying. Euh, donc là, on a Gaël qui sera avec nous aussi, qui pourra parler de, des actions de lobbying de Surfrider. Donc pour les pour embrayer assez rapidement, je vous propose de, de, un petit échange avec, avec Thomas et Justine pour parler un peu de, de leur engagement citoyen. Des, je vous laisserai vous présenter Thomas et Justine, mais vous êtes régulièrement en aventure un peu à, à différents endroits en France et, et en Europe, voire même dans le monde entier. Euh, et vous, vous décidez également, vous avez décidé de vous impliquer sur des projets de sciences participatives, d'aider euh, notamment Surfrider à collecter des données sur Plastic Origins. Euh, et donc, on, on aimerait que, voilà, que vous puissiez nous partager un petit peu euh, vos, aventures, vos aventures, nous dire bah, qui vous êtes euh, et qu'est-ce qui vous motive aussi à, à contribuer à ces projets de sciences, ces, ces projets de sciences participatives. Euh, et également, à nous expliquer bah, ce que vous faites et comment vous le faites. Voilà. Donc, si ça vous va, Justine, est-ce que tu veux commencer euh, je vais pouvoir te présenter et puis. Euh, Ça marche. Euh, donc, du coup, je ouais, m'appelle. Comment tu pourras, Julia J'ai 23 ans, je suis étudiante en école de commerce, je suis en alternance à Paris euh, dans une entreprise agroalimentaire. Et sur notre temps libre, donc avec Thomas on s'est rencontrés euh, au Chili tous les deux et euh, depuis qu'on s'est rencontrés on a l'habitude de partir euh, un peu partout dans le monde euh, à l'aventure et, euh, et là ça fait un petit moment qu'on essaie de s'engager un peu plus pour l'environnement parce que partir juste à l'aventure euh, comme ça c'est bien mais euh, s'il y a un vrai fond derrière qui nous tient vraiment à cœur, donc l'environnement, c'est mieux donc euh, voilà Thomas va se présenter il va en parler un petit peu plus donc moi c'est Thomas Derrick, j'ai 23 ans aussi, je suis aussi étudiant en école de commerce et à côté de ça je suis alternant dans un, un magazine d'aventure qui s'appelle Outdoor Go, donc je suis journaliste là-bas et du coup j'écris des articles sur euh, des destinations partout dans le monde, ça me permet de voyager depuis mon bureau à Nantes et en parallèle de ça avec Justine on fait aussi des vraies aventures un peu plus concrètes et on va vous en parler, on, on aimerait du coup vous présenter euh, une aventure qu'on a fait l'été dernier la Loire en kayak, donc je vais... Je vais partager mon écran. Voilà. S'il y a des questions euh, pour les personnes qui, qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les glisser dans le chat. Euh, on y répondra, je pense, à la fin de chaque intervention. Donc, à la fin de l'intervention de Thomas et Justine, euh, et après, à la fin des, des intervenants, euh, des interventions des autres intervenants. Voilà. Vas-y Thomas, je te laisse euh, enchaîner ouais. avec ces belles photos. Donc, euh, oui, oui, n'hésitez pas euh, si vous avez des questions. Euh... Alors déjà, pour, pour introduire un peu ce projet, euh, moi je faisais des aventures euh, vachement, enfin plutôt en solitaire et, et c'était plutôt des projets sportifs à la base. J'étais notamment parti en Amérique du Sud traverser deux déserts de sel en autonomie et, euh, et Justine, elle, elle pourra aussi vous en parler un peu, mais elle faisait des, des voyages de son côté en Amérique du Nord et quand on s'est rencontrés, on a eu envie de, de commencer à partir ensemble. Donc on s'était lancé dans une traversée de la France en roller et à vélo. À la base, on était tous les deux en roller, puis Justine s'est blessée au bout de 200 km et a fait 1000 km de vélo en plus avec sa blessure, ce qui est quand même significatif. Et on s'est dit pourquoi ne pas commencer à s'engager et à trouver un sens dans ce qu'on faisait, un sens qui allait au-delà de la simple dimension sportive. Et donc, on a eu cette idée de descendre la Loire en kayak. Bon, à la base, c'était la Dordogne. Et puis, à cause de, des crues et des pluies diluviennes de l'été, on est arrivé sur place. Le fleuve était complètement euh, euh, enfin submergé. Il y avait des arrêtés préfectoraux qui interdisaient la navigation dessus. Donc, on s'est retranché sur la Loire, mais toujours avec la même idée qu'on avait soumis à, à Plastic Origin, qui était de, de collecter de la donnée. Et voilà comment, euh, comment est né ce projet. Et donc, au niveau de l'équipement, on était soutenu par Intiwit, euh, mais en fait on n'avait jamais vraiment fait de kayak donc on a pris un kayak assez standard gonflable, euh, des sacs et puis on a mis notre tente, euh, notre duvet et on, on s'est lancé à l'eau Donc voilà, avec tout le monde sur la Loire euh, on vivait un peu euh, tout seul euh, sur notre kayak on s'arrêtait euh, tous les soirs euh, sur des îlots comme ça, donc pour faire nos pauses on s'arrêtait sur des îlots, on était un peu euh, seul au monde euh, sur notre petit kayak tous les deux et euh, Thomas, c'est elle d'après ouais juste, je pense que tu peux leur raconter euh, ce soir-là sur cette îlot, les, les casteurs ah, qu'on a vus. Sur, ouais ça. Donc, on était <rire> dans la nature, évidemment, et... et euh... Et autour de la Loire, il y a énormément de castors et on a vu, on a eu la chance de pouvoir voir un peu plus au loin, euh, sur la... derrière moi en fait, euh, toute une famille de castors qui jouaient ensemble euh, le soir à la tombée de la nuit, c'était vraiment super. Donc euh, l'avantage la, du kayak et d'être sur le fleuve comme ça, c'est qu'on se retrouve vraiment tout seul en plein milieu de la nature. Et que globalement, il n'y a pas grand-chose qui les dérange. Donc, on était un peu dans leur milieu. On essaie de ne pas faire trop de bruit le soir, d'être un peu en retrait et de passer, de passer un peu inaperçu autant que possible pour pouvoir les laisser tranquilles. Mais en tout cas, la, la Loire, ça permet vraiment de, de se retrouver seule euh, sur un fleuve et vraiment se déconnecter totalement de, de la réalité. Donc voilà, ça c'est. On dormait comme ça tous les soirs euh, sur des petits îlots tout seul. On avait des couchers de soleil incroyables et on était au, au maximum en autonomie. Donc on avait, euh, on avait tout le temps nos courses, on avait de l'eau avec nous pour éviter au maximum de, de s'arrêter dans les grandes villes pour pouvoir se ravitailler. Et on vivait comme ça tranquillement euh, sur, euh, au rythme de l'eau. Euh, pendant deux semaines, euh, donc on avait beaucoup de chance, on, on avait pu voir des montgolfières, euh, et on, on avait donc avec nous nos cinq poubelles, euh, pour qu'on puisse ramasser les déchets, parce que ce n'était pas que pour nous, s'amuser, donc euh, on ramassait les déchets autant sur l'eau que sur les berges, et donc, euh, celle-là prête Thomas. Voilà, on a eu la chance de, de pouvoir être dans des endroits complètement... Euh, euh, sauvage euh, où on était vraiment tout seul et, et pourtant euh, ben on a quand même trouvé quelques déchets à plusieurs moments euh, sur l'eau donc euh, voilà ça c'est un, un exemple qu'on retrouvait donc pendant qu'on naviguait on, on essayait de repérer tout le temps où est-ce qu'on pouvait voir des déchets et, et surtout les ramasser parce que l'application Plastic origine elle permet de recenser les déchets mais évidemment, euh, ce n'est pas juste les recenser. Pour nous, c'était important de, de ramasser les déchets et de les, de les ramener avec nous et de les jeter après, et pas juste de dire on les a vus et c'est bien. Donc, on a essayé au maximum de, de les ramasser. Donc, il y avait, on, a, on est surtout énormément tombé sur des bouteilles. Il y avait beaucoup de bouteilles dans, dans le fleuve. Donc, on, on les récupérait comme celle-ci euh, ou comme celle-là. Donc, bouteilles en plastique, bouteilles en verre. L'avantage, c'est qu'elles flottent. Donc, on pouvait les, les récupérer. Et, et tout le long de notre chemin, à chaque fois, on, on entrait les données dans l'application Plastic Origins. Euh, l'application, elle est très, très simple d'utilisation. Donc, euh, c'est pratique parce que quand on est sur le kayak, on n'a pas spécialement le temps de, de se dire, faut qu'on fasse une, un, un, un long procès, procédé pour rentrer les données. Et finalement, l'application, elle est très simple. On mettait juste qu'on était sur le kayak, de quel côté de la rive on était euh, nous, on était toujours en, en manuel et on marquait où est-ce qu'on avait vu des, des déchets, on faisait notre trace et c'était fini. Après, on envoyait les données à Plastic Origin. Donc, c'était très simple d'utilisation et c'est vraiment ce qui, a, ce qui nous a donné envie de continuer parce que quand c'est compliqué, quand le processus, il est long, on n'a pas envie de, de se dire, bon, bah oui, il faut ce soir, il faut qu'on... Qu qu'on explique où est-ce qu'on a vu des déchets. Là, finalement, c'est très simple et ça ne nous posait pas de problème de le faire sur le kayak. En plus, vu qu'on est deux, Thomas ramait et moi, je rentrais les données. Donc, donc finalement, l'application, le, le, elle nous a vraiment permis, vu que c'est simple, de, de pouvoir le faire tout le long. Et, et c'était très sympa. De Finalement, ça, ça, ça faisait un peu comme un, un jeu de, de retrouver les déchets, de les rentrer dans l'application. Donc, c'était vraiment super. Et, et Plastic Origin nous a invités à, à participer à une action de dépollution sur le Rhin qui a, qui a eu lieu euh, cet automne. Et, euh, et j'y étais allé et j'avais trouvé extrêmement gratifiant le fait de rencontrer les, les équipes qui en fait, enfin, collectent ces données et les traitent et de comprendre à quoi elles servent. Ça avait donné vachement de, de sens à, à nos relevés et, et, et je, ça avait donné une autre dimension à notre aventure parce qu'on avait l'impression, en fait, via nos quelques petits relevés modestes, d'avoir contribuer à une grande action et parce qu'il y a des, des, des grandes équipes derrière qui en font des choses intéressantes et, euh, et on a vu aussi des, des déchets sur les sur les berges malheureusement des, des plages polluées comme ça là on était assez attristé parce qu'on voyait que c'était pas un déchet individuel juste une canette qui traînait c'était plutôt une, une les résidus d'une soirée donc on suppose du, en fait c'était une décision collective de laisser tout ça on voit les cendres du feu à droite, on trouvait plusieurs bouteilles, des barquettes de merguez. Et du coup, on se dit que c'est un peu dommage qu'en 2021, il y ait encore des groupes qui, qui agissent comme ça. Mais heureusement, les justiciers de l'aventure étaient là. Et nous, ça nous amusait beaucoup, en fait, d'avoir nos sacs poubelles et de, de nous sentir utiles. Et voilà, on était très contents de, de passer, s'arrêter. Puis ça nous occupait aussi parce que sur l'eau, des fois, ça peut être un peu, un peu redondant ou ennuyant de, de naviguer toute la journée sans but. Alors que là, on, a, on, du coup, on était alerte, on surveillait le paysage, on regardait les berges, on analysait, on repérait s'il n'y avait pas des bouteilles dans le fleuve. Donc on, finalement, ça nous maintenait alerte et ça donnait tout le temps énormément de sens à, à nos journées. Et alors, cette photo elle est un peu triste, euh, mais je l'ai mise à, à la fin parce que je pense qu'elle illustre une idée importante, c'est que le, nos fleuves, il ne faut pas les dépolluer seulement pour rendre le paysage plus beau, mais c'est aussi parce que c'est l'habitat d'autres individus, on n'est pas tout seul, ce n'est pas, pas juste euh, nos, nos lieux de, de, de repos ou de, de contemplation pour le week-end, mais c'est un habitat concret et il y a d'autres des, des, individus qui subissent plus directement et plus brutalement, l'impact de, de, de l'anthropisation sur, sur les fleuves. Et ce castor, je peux, on ne peut pas vraiment savoir de quoi il est mort. Peut-être que des biologistes arriveront à le déterminer en voyant son ventre gonflé. On ne sait pas vraiment, mais on, on, on se dit que, en tout cas, la, la pollution de, de la Loire ne doit pas aider à, à ce qu'il ait une vie confortable. Et ça, ça on, on s'est rendu compte sur, pendant cette aventure que que c'était un habitat réel et concret, on voit ça dans les livres photos ou dans les documentaires. Mais finalement, quand on passe une nuit sur un îlot et, et qu'on voit une famille de castors jouer, et puis ensuite on se rend compte qu'il y en a une dizaine qui rôde autour de nous et que c'est réellement concret, qu'il y a entre, entre les deux berges où des gens vivent tranquillement, ils ne savent pas du tout qu'il y a toute cette vie près de chez eux. Donc voilà, je pense que c'est important de, de dépolluer les espaces marins aussi pour cette raison-là, pas seulement pour la beauté du paysage et, et l'éthique humaine propre à notre confort, mais pour les autres, pour ceux qui vivent sur l'eau. Voilà. Voilà, pas, on fait un peu ce qu'on peut à notre échelle. On n'est pas des scientifiques avec Thomas, mais on essaye, nous aussi, à notre échelle, de, de faire quelque chose, d'agir... Comme on peut, de, même si c'est une petite action, finalement, on a ramené peut-être trois sacs poubelles, c'est peut-être pas grand-chose, mais finalement, ces trois sacs poubelles, bah, ils ne sont plus dans, dans l'eau, ils ne sont pas dans nos océans, ils ne sont pas ingérés par, par d'autres animaux dans les océans. Donc, c'est une petite action, mais, mais finalement, chacun à notre échelle, bah, on, on peut agir et, et peut-être qu'au fur et à mesure, bah, ça va faire changer les choses et surtout que les gens prennent conscience qu'il bah, y en a vraiment des déchets et qu'avant d'être dans les océans, bah, ils sont dans nos fleuves. Donc, c'est peut-être à nous aussi de faire attention à ce qu'on met, à ce qu'on jette autour de nous et, et ben ne pas jeter surtout. Et en ce moment, on, enfin pour ceux qui sont intéressés pour se lancer dans, dans, dans les projets de sciences participatives et agir en tant que citoyens, en ce moment, nous, on, fait un on propose des conférences dans des établissements pour, pour dire ces messages-là à d'autres jeunes. Et ce qu'on leur dit tout le temps, c'est que la, la force des aventuriers, un peu comme on se revendique l'être, ce n'est pas forcément de, de faire des, des projets scientifiques, ou de, de faire avancer la recherche. Mais la grande force de l'aventurier, c'est de, de rendre attrayants des sujets environnementaux qui sont peut-être un peu redondants pour le grand public. Par exemple, quand MyCorne tombe dans, dans la glace parce que, en, en Arctique, parce que la banquise s'affine, c'est plus sexy comme message que de dire euh, que lorsqu'un scientifique dit mes carottages sont mauvais. Donc voilà, C'est ça aussi votre force en tant que citoyen, c'est de vivre des aventures et de, les, de rendre en fait, via votre récit, ces sujets intéressants pour votre entourage et du coup de sensibiliser les autres de cette manière-là. Nous, on pense que finalement, notre, notre kayak et, et nos sourires sur les photos, c'est qu'un prétexte pour parler de la pollution de la Loire. Et voilà, on a permis, je pense... C'est de... plus grand public, finalement. Oui, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Ne pensez pas que si vous n'êtes pas scientifique, vous n'avez pas votre place... Et il n'y a pas besoin des de grands sportifs non plus pour descendre la Loire en kayak, c'est un fleuve très simple à, à descendre, donc il n'y a pas besoin d'être grands sportifs non plus. On a justement des petites questions pour vous, euh, euh, Justine et Thomas. Euh, donc déjà, pour, pour clarifier un peu les choses, hein, vous êtes euh, du coup des, des bénévoles au final de Surfrider, hein, vous avez contribué au projet, mais vous, vous ne travaillez pas directement pour Surfrider. Ouais. Euh, donc vous êtes euh, au final des citoyens engagés euh, pour la cause. Euh, et donc, je voyais une question, est-ce que j'arrive à remonter dessus euh, Je pense qu'elle a peut-être disparu. Mais euh, John qui demandait, donc, euh, euh, voilà, si, si vous étiez, enfin, euh, euh, vous êtes bénévole au final du projet, donc euh, voilà, ça, ça répond à la question de John. Par contre, il y avait une autre question de Sacha qui demandait si vous n'aviez si pas manqué de place euh, sur la canoë pour stocker vos déchets, donc je pense que vous deviez des pauses. Euh, Combien de kilomètres vous avez parcouru, comment vous faisiez pour, pour les, les stocker les déchets, sachant que vous aviez également besoin de place pour votre tente, pour votre matériel. Euh, si vous pouviez en deux minutes aller détailler un petit peu ce, cette partie-là. Ok, ben, en fait c'était très simple, on, on a fait 300 km entre Nevers et Tours et euh, on, on fallait quand même qu'on se ravitaille de longtemps pour au moins récupérer de l'eau et manger un petit peu c'est ça, sur le kayak on n'a pas énormément de place donc on avait à manger pour deux jours grand maximum donc on s'arrêtait euh, dans les villes et euh, à ce moment-là c'est là, bah, là qu'on qu jetait, de, je, jetait euh, les déchets qu'on avait ramassés et qu'on se ravitaillait en même temps donc euh, finalement on gardait peut-être deux jours de déchets sur euh, notre kayak et après on, le jetait, on les jetait de nouveau euh, dans les villes et après au niveau du matos on en avait un peu partout euh, on avait un sac 30 litres, un sac 40 litres pour le matos. On avait nos courses dans un sac plastique entre mes jambes et les, et les poubelles euh, derrière mon siège. Donc, on en avait vraiment partout entre nos jambes, dans tous les sens. Mais ça tenait. Ce euh... n'était ah, pas optimal, mais euh, au moins, ça fonctionnait. On a quand même pu euh, ramasser les déchets et les ramener à chaque fois. C'est le principal. Super. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Justine. Euh, on me demandait également dans, dans le chat d'expliquer un petit peu plus Plastic Origins. Euh, donc je, vais, je vais rentrer très rapidement dans, dans les détails du projet. Euh, C'est un projet où on cherche à cartographier la pollution plastique des fleuves et des rivières. Euh, donc, en, grosso modo, on veut créer une carte euh, avec les cours d'eau en vert, orange ou rouge pour savoir bah, quels sont les cours d'eau les plus pollués et sur quels cours d'eau on veut agir en priorité. Et pour euh, collecter ces données, on a une application euh, smartphone qui permet, en fait, sur une trajectoire, de venir signaler la présence de déchets. Donc, soit vous êtes en kayak et vous longez une berge, et vous venez, grâce à l'application, signaler les déchets que vous voyez. Soit vous êtes à pied, vous longez la berge, et de la même manière, vous venez signaler les déchets que vous observez. Euh, il faut faire ça sur des distances assez grandes, plus de 500 mètres. Et nous, on vient calculer en fait, un indicateur qui est le nombre de déchets observés par kilomètre de berge. Et c'est grâce à cette information-là qu'on vient euh, afficher sur la carte euh, un, un trait, euh, ou représenter en tout cas le cours d'eau, d'une couleur euh, vert, orange ou rouge, selon son degré de pollution. Euh, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est également en train de travailler sur un algorithme qui va nous permettre de faire de la détection de déchets. Donc aujourd'hui, on signale les déchets manuellement et demain, on veut simplement venir filmer et faire de la détection et donc un comptage automatique. Euh, voilà. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, hein, c'est que le projet doit nous permettre un, de savoir où agir et deux, de vérifier si les mesures qui ont été prises sont efficaces. Et donc, par exemple, si aujourd'hui, on a un cours d'eau qui est classé rouge, on veut, par exemple, donc mettre forcément des actions en place sur ce cours d'eau, mais revenir dans deux, trois, quatre ans et vérifier que euh, le problème a été résolu et qu'on constate bien qu'il y a de moins en moins de déchets. Euh, et pour, euh, pour mettre en place ces solutions, on travaille forcément avec les élus locaux. On rédige des guides de bonnes de bonne pratiques euh, et on leur met en fait à disposition des, euh, des fiches synthétiques sur les actions euh, qui ont été réalisées par d'autres communes. Et donc, on essaye de leur mâcher un petit peu le travail pour euh, leur faciliter la mise en place de, de ces actions. Donc voilà pour Plastic Origins. Euh, vous avez bien compris, euh, on a donc Justine et Thomas qui sont des citoyens engagés qui collectent des données sur le terrain. Et ces données, au final, nous, à Surfrider, on essaie de les rassembler, mais on n'est pas les mieux placés pour les analyser. On a euh, la chance de travailler avec euh, un certain nombre de scientifiques et notamment avec Gaël Darman, euh, qui euh, va avoir l'occasion de se présenter aussi et de nous parler de son travail. Et donc, en gros, ces, ces scientifiques sont intéressés par ces données de terrain, par les données de sciences participatives, et vont les utiliser en fait pour venir extraire des informations. Et donc, on va voir ça avec Gaël. Gaël, est-ce que tu veux te, te présenter et puis nous présenter un petit peu ton, ton travail de tous les jours Oui. Et eh bien, merci de, de, de, de m'inviter aujourd'hui. Donc, je suis effectivement scientifique, écologue. Je travaille sur les interactions entre activités humaines et activités animales. Je m'intéresse beaucoup à, à essayer de comprendre notre environnement, euh, notre place dans l'environnement et comment on peut mieux cohabiter, en particulier avec la faune sauvage. Et je m'intéresse beaucoup euh, euh, à l'impact des plastiques sur l'environnement et à tout ce qui est approche participative. Donc le sujet d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement. Et là, je voulais vous présenter un petit un petit bout de mon travail qui porte sur les tortues marines, parce que les tortues marines sont employées par par plusieurs politiques comme des bio-indicateurs, c'est-à-dire des espèces, ce sont des espèces sentinelles. Donc, je vais essayer de projeter quelques quelques images. Donc, là, vous voyez. Ouais C'est bon, on voit. C'est bon Merci. pour nous. Donc, je voulais vous présenter ce qui se passe un peu dans nos, dans nos eaux françaises euh, métropolitaines et, euh, et dans les pays européens, méditerranéens et atlantiques. Euh, donc, cette tortue, c'est une tortue kawan, c'est l'espèce qu'on retrouve le plus dans nos eaux. Cette espèce elle est considérée comme sentinelle, c'est-à-dire une espèce bioindicatrice cest C'est-à-dire qu'elle a non seulement une, une tendance à ingérer des déchets, ou à être emmêlé dans ces déchets, en gros à être impacté par ces déchets. Et, euh, et c'est en proportion de ce qu'on trouve dans l'environnement. Donc, en gros, elle nous indique ce qui se passe dans l'environnement. Et donc, cette espèce, hop, voilà, elle est utilisée euh, euh, dans le cadre de certaines directives, qui, euh, ce sont des directives qui visent à, à, à maintenir le bon état ou à restaurer le bon état écologique de l'environnement marin. Donc là, je vous ai mis en, celle qui nous concerne et celle qui concerne les tortues, OSPAR, c'est celle qui rassemble les pays d'Atlantique Nord-Est, la Convention de Barcelone, c'est celle qui concerne tous les, les pays méditerranéens, et la Directive 4 stratégie pour le milieu marin, elle concerne euh, les pays européens. Et toutes ces conventions, elles s'harmonisent entre elles pour récupérer des tortues, en l'occurrence, ça marche aussi avec euh, certaines, certaines autres espèces, donc des tortues kawannes ici, et euh, elles rassemblent plusieurs acteurs pour euh, euh, étudier les tortues et surtout les déchets qu'elles ingèrent de la même manière. Je vais vous montrer pourquoi et comment. Donc en fait, on a une, une centaine d'institutions à l'échelle de plusieurs pays là, qui, sont, qui se mobilisent ensemble pour récupérer des tortues. Et alors on part justement d'approche citoyenne parce que ce sont des observateurs bénévoles, souvent qui sont formés à reconnaître les tortues et à pouvoir les récupérer. Ce sont des espèces protégées, donc il faut une formation au départ, pour, en tout cas pour les, pour les avoir en main. Et donc tout le monde est déployé pour les observer en mer ou sur les plages. Et euh, donc ça peut être des, des observateurs lambda, euh, ou bien des, euh, des, des pêcheurs régulièrement, parce que les pêcheurs, soit, malheureusement, peuvent les capturer accidentellement, mais sont aussi en première loge pour les observer en mer. Et donc on récupère les tortues mortes, euh, qu'on retrouve morte et nous on les autopsie pour voir les déchets qu'il y a dedans euh, donc c'est beaucoup moins sexy que, que, les, que les photos que, et où, ce que je peux voir c'est beaucoup moins sexy, sexy que ce que Justine et Thomas ont pu voir mais bon, on, a eu, on a eu le castor mort quand même c'est euh... ouais, vrai j'ai <rire> <C 'est vrai. rire> évité moi les, les photos gores mais bon, vous voyez l'idée et, euh, et puis on récupère aussi les tortues vivantes et euh, souvent, elles, elles font un petit séjour en centre de soins pour, pour euh, soit les, les, euh, les guérir, soit vérifier qu'elles vont bien avant de les relâcher en mer. Et donc, avec des laboratoires de recherche et des laboratoires vétérinaires, on les autopsie, où on regarde donc les excrétions des, centres de soins, des tortues dans les centres de soins. Et on, on caractérise et on quantifie les déchets et on fait remonter ça justement aux décideurs. Et donc l'idée, euh, comme ce que je vous montrerai après, ou euh, ce, ce dont on va parler avec plastique origine, l'idée c'est d'avoir un protocole commun pour absolument avoir de l'information standard. Et c'est cette information standard qui fait qu'on peut qu'on peut comparer les zones euh, qui sont supposées être peu polluées, puisqu'il n'y en a plus de zéro pollution, mais des peu polluées, à des zones extrêmement polluées, et euh, aussi de comparer avant après la mise en œuvre de mesures donc euh, voilà, là c'est juste pour dire euh, voilà, on a plusieurs approches, un protocole commun qui est traduit en plusieurs langues donc en haut à droite vous avez un centre de soins, ici c'est un centre de soins du gros du roi qui est géré par le CESMED et puis voilà, avec, euh, tout, tout le monde euh, récupère les FECS de la même manière, tout le monde autopsie de la même manière et surtout tout le monde caractérise de la même manière donc là je vous ai montré ce qu'on obtient euh, sur des tortues qu'on a autopsiées euh, donc des tortues K1, euh, depuis euh, les années 90 à aujourd'hui. Euh, donc là, je ne vous ai présenté que les fréquences, mais c'est la fréquence euh, d'ingestion de déchets parmi les tortues qu'on retrouve. Et on peut voir qu'il y a des variations euh, spatiales. Euh, donc euh, les N en dessous, c'est le nombre de tortues qu'on a autopsié. Donc c'est très variable en, entre les pays. Il y a des pays euh, qui ont beaucoup plus de puissance de, de tests, c'est plus précis ce qu'ils trouvent, euh, donc c'est encore en cours, mais on peut commencer à avoir des tendances et on peut voir qu'en fait, dans les pays de, de l'Est euh, en Méditerranée, la fréquence est plus faible que dans les pays euh, euh, occidentaux et on peut voir que c'est en France et en Espagne, en Méditerranée, qu'on a la plus grande fréquence d'ingestion de déchets. Ce que je ne montre pas ici, c'est très localement, par exemple en Corse, et dans la région de Toulon-Antibes, on est à 100% de tortues. À chaque fois qu'on trouve une tortue, on sait qu'il y aura des déchets dedans. Et puis, en termes de quantité, c'est variable. Et pareil, encore, c'est dans la région de Toulon, je trouve, on trouve des, des quantités très, très importantes. On a moins de recul dans la zone atlantique, mais on a aussi une tendance, avec, une tendance à, à avoir un gradient nord-sud mais euh, vous pouvez voir quand même que la fréquence minimum, elle est d'une trentaine de pourcents, ce qui est quand même déjà euh, énorme. Et pourquoi on trouve ça euh, Non seulement, euh, ce sont des zones très fréquentées, très urbanisées, très touristiques. La Méditerranée, très, euh, ouais, ça attire beaucoup de gens. Et, euh, et aussi, ça dépend des courants. Donc, euh, là, euh, cette carte que vous voyez en, en haut à droite, c'est des modèles de courantologie qui amènent à évaluer où sont les déchets. Et donc, dans les zones rouges, ce sont des zones d'accumulation. Et on peut voir, je ne sais pas si on voit ma souris, mais que dans le golfe du Lyon, dans les eaux méditerranéennes françaises et jusqu'aux Baléares, il y a une zone rouge. Et c'est une zone d'accumulation de déchets aussi, parce que les courants orientaux en, en été, euh, ils s'accumulent, ils viennent dans, le, dans, le, dans la zone occidentale. Donc on a nos déchets à nous et ceux de la zone orientale. Et ce que je ne montre pas ici, c'est qu'on a, on a regardé à l'échelle très très fine au niveau de, juste des côtes françaises et on voit aussi un, un apport des fleuves et notamment du Rhône. Donc nous, on accumule beaucoup de choses, beaucoup de déchets potentiellement. C'est des zones qui sont intéressantes pour les tortues pour s'alimenter, mais elles trouvent aussi des déchets. Là, je vous ai mis des photos de ce qu'on trouve globalement. Et là, où on voit beaucoup de déchets. Là, une photo. Et, là. et donc, on peut voir qu'on trouve essentiellement des plastiques. Ce sont des plastiques. Euh, les plastiques sont légers, de façon, de manière générale. Donc, en termes de masse, c'est rarement important, même si très récemment, j'ai trouvé 30 grammes. En général, on a de l'ordre de 2 grammes. Et pourtant, c'est énorme en termes d'abondance, en termes de nombre de, de plastiques. Et ce que, ces plastiques, ce sont généralement des, euh, des emballages ou euh, des fragments de sacs plastiques ou de, poubelle, de sacs poubelles. On peut trouver régulièrement des, euh, des, euh, des bâtons de sucette euh, ou des bâtons de coton-tige. On, on peut différencier les deux, mais ce n'est pas toujours le cas une fois que ça a été mâché. Euh, on trouve régulièrement des ballons de baudruche avec le bout, euh, un bout du ballon ou euh, le, le fil. On trouve, euh, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, euh, régulièrement des bouchons de bouteille, des gobelets. Euh, ici, il y a une petite fiole de salade à emporter. Et ce que vous trouvez, ce que vous voyez en bas à droite, on voit des petits, euh, des petits ronds là. Ce sont des filtres biomédia. Ce sont des, des petits. Euh, les petites structures sur lesquelles les bactéries s'accrochent dans les stations d'épuration pour nettoyer les eaux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je sais que Gaëlle O va, va en parler après. Mais ce qui est intéressant et, et malheureux en même temps de voir, c'est que si on les retrouve dans les tortues marines, comme ça, ça a été beaucoup le cas cet été, en Corse en particulier, ça montre qu'il y a eu un dysfonctionnement d'une station qui se situait pas trop loin des, des, des zones là où on a retrouvé les tortues. Et euh, donc, ces euh, stations ont eu un dysfonctionnement et elles ont déversé euh, des milliers de, de filtres et les tortues les ont ingérées. Et donc, on les a retrouvées, ce qui montre qu'elles indiquent bien ce qui se passe euh, autour d'elles. Et donc... Euh, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on saisit toutes ces données euh, et on fait remonter ces données en fonction des types de déchets. Et donc euh, là, vous avez en, en dessous les, les masses moyennes qu'on retrouve chez les, euh, chez les tortues. Là, c'est les masses, mais ça peut être les nombres. On, on a plusieurs paramètres pour décrire ça. Et euh, on regarde si on peut les associer à des mesures qui ont été ou qui devraient être euh, mises en œuvre. Par exemple, on retrouve souvent des emballages ou des fragments de plastique. plastiques. Ça, ça peut être relié, vous savez, à la loi sur l'interdiction de distribution des sacs plastiques. Si cette loi est efficace, on devrait trouver de moins en moins de fragments de sacs plastiques ingérés par les tortues marines. C'est vrai pour les, les plastiques à usage unique. Euh, on pense qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts sur les plastiques issus de la restauration emportée. On en trouve énormément. Et voilà, de la même manière. On, euh, on fait la corrélation entre ce qu'on trouve dans les animaux et, euh, et d'autres euh, mesures qui sont prises, par exemple, auprès des industriels ou auprès du secteur de la pêche. On trouve régulièrement des fragments de filets de pêche, par exemple. Donc, voilà, sur, ce qui, sur cet exemple sur les tortues marines, ce qui m'intéresse beaucoup à présent, euh, il y a eu beaucoup d'efforts qui, qui ont été faits en mer parce qu'il y a des directives et donc il y a eu de l'argent pour travailler. Et de plus en plus, on veut travailler sur ce qui se passe en nombre. On sait que 90 des déchets en fait, sont bloqués en amont. Et en fait, on sait très très peu ce qui se passe en amont. D'une part, l'impact sur la faune, euh, l'impact sur la, la, ce que nous consommons nous-mêmes, et puis euh, où se trouvent les déchets dans l'environnement terrestre et fluvial, et, et pourquoi ils se retrouvent là. Et donc, pour ça, on, on travaille beaucoup avec les approches citoyennes. Alors, j'ai mis quelques exemples. Euh, on travaille beaucoup avec, euh, avec les écoles euh, et, et, et tout ce qu'on fait, en fait, le fait de travailler avec des citoyens depuis les écoles et avec tout le monde ou, ou, ou avec des gens potentiellement, c'est euh, par exemple des naturalistes, c'est euh, non seulement de, de, de faire ensemble, ça sensibilise tout le monde, de, de voir pour de vrai les quantités qu'on peut sortir ou les impacts sur la faune, le, le fait de le voir en vrai, ça, ça sensibilise et ça, ça motive à changer son comportement ou, ou euh, des déchets qu'on produit. Mais c'est aussi avoir euh, des informations. Par exemple, grâce à des photos, comme vous pouvez voir, il y a un petit caneton emmêlé dans, dans un papier bulle qui, et ça l'a tué. Euh, on peut aussi régulièrement voir par exemple des, des déchets dans des nids d'oiseaux de, en ville. Toutes ces informations, ça permet de voir de la même manière que pour les tortues, quelles sont les, les espèces euh, impactées, quels sont les déchets, où est-ce que c'est. Les ramassages citoyens, d'une part, ça, ça permet de, de nettoyer l'environnement et en plus ça donne des informations si on suit un protocole qui est accessible à tout le monde. Euh, ça, ça donne des informations sur les quantités, les types de déchets. Et ça, ça peut être partagé sur des plateformes comme la plateforme nationale Remed, qui permet de, de, de savoir quels sont les déchets euh, en cause et où est-ce est qu'ils sont. Et je, et je finis sur euh, Surf et notamment ce projet Plastic Origine où euh, nous sommes vraiment hyper intéressés par des données participatives, parce que d'une part, ça permet de se déployer euh, le, en plus grand nombre euh, et puis euh, de, de cibler, euh, de, de, de couvrir un espace beaucoup plus important, et donc d'avoir des informations de la même manière, quels sont ces déchets, où est-ce qu'ils sont, et finalement, en faisant une cartographie, on peut aussi associer, euh, les essayer de comprendre les facteurs qui influencent les entrantes de déchets dans l'environnement. Est-ce que c'est euh, la présence euh, d'une ville de, de, en fonction de la taille des villes Est-ce que c'est euh, en fonction euh, voilà, des stations d'épuration Est-ce que c'est des événements particuliers, particulier, euh, des fêtes, euh, etc. Et donc, tout ça, ça permet non seulement de mieux comprendre et, et, et après, de mieux agir. Voilà. Merci gaël c'était hyper intéressant. Euh, et du coup, on a une question euh, de Pierre-Ange euh, qui... Euh, Pierre-Ange de Marie, -Marie euh, les biomédias, euh, par, les, oui, par les médias filtrants. Euh, et donc Pierre-Ange, nous demande. Euh, <rire> alors, j'ai perdu un petit peu le fil. Ouais, nous, en gros, il était intéressé par euh, du coup, la dynamique euh, des déchets en Méditerranée Gaël. Euh, oui. donc, tu nous as montré qu'ils ont tendance à, à venir s'accumuler sur l'ouest de la mer. Euh, donc, c'est bien, voilà, bien ce que tu disais. Est-ce que tu peux euh, euh, détailler oui. Oui. un petit peu ce comportement euh, oui. des déchets en Méditerranée? Oui, alors c'est incroyable, mais euh, en fait on ne connaît pas trop la distribution des déchets parce que c'est tellement enfin, en Méditerranée je parle parce que c'est tellement c'est tellement vaste que euh, c'est très dur d'avoir des vraies observations de, des observations empiriques euh, et souvent que ce soit dans la faune ou dans les déchets dans la mer ou, ou dans les fleuves toutes les initiatives sont super intéressantes mais elles sont souvent difficilement comparables parce que les gens ne s'y prennent pas de la même manière. D'où l'intérêt de ce commun, comme ça, on peut vraiment s'assurer d'avoir de, des comparaisons fiables. Et euh, donc là, la carte que vous avez vue tout à l'heure, c'est un modèle. Et donc, on se base sur la courantologie et euh, on a fait des modèles on, en fait, je l'ai fait avec un océanographe, c'est plutôt lui qui l'a fait, ce n'est pas mon domaine. Et donc, on, on simule une distribution de déchets flottants et on laisse migrer des courants. Et, re, et au niveau mensuel, et on regarde où s'accumulent ces déchets en fonction des mois. Et en fait, on voit que plutôt dans les périodes hivernales, les déchets sont situés euh, de partout en Méditerranée, alors qu'en période estivale, effectivement, les courants ont tendance à, à rapprocher les déchets dans, la zone, dans notre zone occidentale. Après, on a effectivement fait des corrélations avec les, les vraies observations de terrain. Donc, ce sont soit des données participatives, soit d'experts comme l'IFREMER. Et effectivement, ces modèles correspondent bien, ils sont moins bons sur les côtes. C'est pour ça qu'on travaille maintenant sur les fleuves, mais en pleine mer, ils il semblent assez fiables. Et la particularité de la Méditerranée, c'est que Gibraltar est tout petit, euh, c'est que 14 km. Les déchets rentrent euh, via… Je réponds en même temps à la deuxième question que j'ai vue, si tu veux la citer, euh... <rire> euh, Antoine. Vas-y, vas-y, Gaël. Euh, vas-y, <rire> J'allais que... répondre à Margot, mais, euh... mais vas-y. Ah, pardon. Ben, je, je... Alors, euh, en même temps, je réponds à euh, d'où viennent les déchets. Eh bien, donc, ils peuvent rentrer via Gibraltar, via l'Atlantique, mais surtout, ils rentrent par les fleuves ou euh, par les zones côtières. Et, euh, et en fait, euh, donc, euh, ils s'accumulent en Méditerranée, ils ont tendance à s'accumuler, ils sont flottants, donc ils s'accumulent en zone flottante, et les déchets euh, euh, lourds s'accumulent sur le fond. Et la spécificité de la Méditerranée, c'est que donc les courants flottants euh, rentrent par Gibraltar et, et après euh, ressortent dans le fond par Gibraltar. En gros, on ne fait qu'accumuler des déchets en Méditerranée, et comme euh, l'eau euh, ressort en Atlantique par le fond, les déchets euh, lourds s'accumulant dans le fond, ils ne ressortent jamais. Donc, la Méditerranée est une des zones les plus polluées à l'échelle internationale. Et euh, donc, les, les déchets sont jetés euh, soit euh, effectivement euh, malencontreusement, on va dire, ou à cause euh, d'actes euh, d'incivilité. Euh, et c'est aussi euh, à cause d'une mauvaise gestion des déchets, parce que euh, parce qu'il voilà, y a des dysfonctionnements, euh, il peut y avoir des dysfonctionnements dans des stations d'épuration. Euh, ils peuvent s'envoler avec les vents euh, quand ils sont transportés dans les camions ou, ou dans, les, euh, dans les déchetteries. Voilà. C'est la grosse difficulté, hein, c'est que ces déchets en fait, viennent d'un peu partout. Ouais. Euh, il y a bien évidemment des incivilités, mais parfois c'est aussi. Euh, euh, bon, on fait pas attention, on peut avoir vite un, un déchet qui peut s'envoler. Hein, le nombre de masques qu'on voit dans les rues. Euh, très clairement, ce n'est pas forcément les gens qui les jettent dans la rue, c'est simplement qu'ils ils ont tendance à. Enfin, on, perd, on perd des déchets au ah, final. Oui, oui. On va perdre notre masque. Et comme c'est un objet qui ne coûte rien au final, ben, on n'y fait pas attention. Donc on a plus tendance à le perdre. Euh, et puis après, il y a plein d'autres de, de, problématiques, hein, parfois industrielles, comme, comme euh, on parlait des biomédias euh, on n'a pas parlé des larmes de sirène euh, en a montré euh, les granulés de plastique industriels. Euh, je pense que Gaël va en parler également euh, un petit peu après donc ça c'est des, des déchets qui se retrouvent et qui, qui viennent au final de l'industrie euh, Gaël, juste pour finir, euh, moi j'avais une question qui m'intrigue qui euh, on dit souvent que les tortues euh, bah, se mangent les sacs plastiques parce qu'elles pensent que c'est des, des, euh, des méduses euh, par contre un bâton de sucette ça n'a pas la forme d'une méduse hein. pourquoi est-ce qu'elles se nourrissent au final de ces déchets euh, ouais. qui sont en plastique, elles devraient... Pas forcément être attiré, enfin, ça n'a pas d'odeur le plastique ou enfin, pas une explication. C'est La question qu'on se pose tous d'ailleurs, on fait du participatif sur ces questions là parce qu'on a beaucoup travaillé avec les pêcheurs qui, qui euh, se posaient la question eux-mêmes en fait en. En nous ramenant des tortues euh, et en ramenant beaucoup d'informations sur les déchets, ils ramènent aussi beaucoup de déchets dans les, dans les filets. Ils se sont posés aussi des questions, ces questions-là et par exemple, ils ont immergé des déchets dans la mer. Ils les ont laissés se coloniser et nous, on les a présentés à des tortues en centre de soins. On ne leur les a pas données, on a juste été voir... Euh, si elles avaient tendance à, à aller vers ces déchets, pour essayer de comprendre est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est l'odeur. Et en fait, ces déchets, à force de rester dans l'eau, ils sont colonisés et ils peuvent sentir les proies. Et donc, euh, voilà, on est en train de le tester. Mais effectivement, euh, on parle beaucoup de, de, de, du fait qu'ils ressemblent aux méduses. Et effectivement, ce que vous avez vu, ça ne ressemble pas forcément aux méduses. Euh, donc, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'elles sont curieuses aussi euh, Je pense que l'odeur, c'est possible. Et puis, euh, et aussi, c'est dans des zones d'accumulation où il y a les déchets, la nourriture, et peut-être dans une bouchée, tac, euh, euh, elle, euh, elle, elle mange ses déchets. Voilà. Après, avec, euh, avec des, des impacts variables. Euh, c'est très, très dur, comme tout à l'heure, Thomas et Justine ont montré le, le, le castor. On ne peut pas savoir, surtout sans l'avoir en main, euh, de quoi il est mort. Et chez les tortues, on essaye de comprendre de quoi elles sont mortes. C'est très, très difficile d'associer une mortalité avec les déchets. Ça arrive. Euh, plus de 90 des tortues qu'on trouve elles sont mortes de, de causes anthropiques, mais, mais, mais pas forcément des déchets. Euh, par contre, les quantités qu'on retrouve euh, dans les... Dans les tubes montre montrent qu'il y a forcément un impact sur leurs conditions corporelles, puisqu'elles n'ont pas des nutriments suffisants pour grandir et se reproduire. Et donc, on peut avoir à terme un risque sur la dynamique des populations, sur les espèces. Et donc, Gaëlle, si on vient à trouver une tortue morte ou blessée sur une plage, on contacte qui ah ouais, il faut signaler euh, plutôt les, les, les collectivités locales, les autorités locales, et sinon il y a des centres de soins euh, ou des réseaux d'échouage. Donc euh, il y a un réseau d'échouage côté atlantique, le RTMAE qui est euh, géré par l'Aquarium de la Rochelle, c'est eux qu'il faut prévenir, et du côté euh, méditerranéen, euh, il y a le RTMMF, et euh, donc euh, bah, je, je pourrais faire passer les liens, <rire> sur, je, je les écrirai au cas où. Je veux bien que tu les mettes dans le chat euh, ouais, je, pour tout monde. je pense que ça peut être euh, oui. très utile. Très, très utile. Ouais, carrément. Et, euh, et juste, excuse-moi, euh, il y a aussi euh, des applications, je vais le marquer, pour les observations en mer, des observations à la fois de la faune et des déchets, euh, Ops en mer, euh, voilà, qui, qui fonctionne un peu comme, euh, comme appli, euh, votre appli SurfRider, mais qui concerne euh, euh, la mer, la mer et, et, et la faune marine. Voilà. Okay, désolé, ça, ça bugait un peu de mon côté, euh, mais je pense que c'était euh, uniquement de mon côté. Donc, euh, bah, Merci beaucoup Gaël pour, euh, pour euh, bah, ta présentation, c'était ultra intéressant. Merci. Euh, il y a une, une autre question de Manon, mais je pense qu'on va d'abord laisser Gaël intervenir. Euh, Gaël tu seras peut-être amené à parler des, des, des cotons-tiges et, et de leur origine. Euh, oui, ou pas, mais euh, <rire> si jamais j'en je, reparlerai... Euh, un petit peu après, mais grosso modo, les cotons-tiges, oui, ça vient bien des, des toilettes, c'est les gens qui les jettent dans les toilettes. Euh, et, euh, et en fait, parfois, les eaux usées ne sont pas traitées en cas de forte euh, précipitation. Euh, ces eaux usées sont directement rejetées dans l'environnement et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver, en fait, euh, qu'on va avoir des, des cotons-tiges, parfois des applicateurs de tampons et, et tout ce que les gens peuvent jeter dans les toilettes. Euh, ces déchets vont se retrouver euh, dans la nature, dans les rivières et sur les plages. Voilà. Et pour donc continuer un peu notre discussion, on a vu des citoyens engagés, on a vu une, une scientifique, on peut parler de scientifiques engagés, je pense pour toi Gaël, euh, très clairement. Et donc là, on va voir un petit peu nous ce qu'on peut faire avec ces données scientifiques et ces données de terrain euh, en termes de lobbying pour aller euh, faire changer des réglementations et les faire évoluer. Et on a donc la chance d'avoir Gaël qui travaille pour Surfrider, Gaël O, euh, qui va nous parler de tout ça et qui va nous expliquer un petit peu euh, son travail euh, et euh, les grandes campagnes actuelles de Surfrider. Merci beaucoup, Antoine. Je vais essayer de partager mon écran. Euh, vous verrez, sur, sur, sur la présentation que je vais vous mettre, il y a essentiellement des images. C'était pour rendre un petit peu plus interactif euh, mon discours. Oups, pardon, je vais reprendre dès le départ. Euh, donc, moi, le, le message que je voulais vous délivrer, c'était combien c'était important, cette science euh, citoyenne combien ces données elles nous étaient utiles et combien la mobilisation au-delà était fondamentale. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis une, une petite photo de, de manifestation à côté de la collecte de données en elle-même. Euh... On ne voit pas encore tes photos, mais ça devrait arriver. Je pense, Gaëlle, c'est une question de secondes. D'accord. On voit encore ton, ton espace, ton, ton dossier. Ben, je vais en profiter pour resituer. Du coup, je travaille au bureau de Bruxelles de l'association Sofraider Europe. Euh, on est à Bruxelles, pourquoi Parce qu'il y a les institutions européennes et qu'on souhaite euh, leur dé délivrer certains messages et aussi essayer d'influencer les décisions qu'elles prennent, et notamment les législations. Nous, notre but, c'est vraiment de les pousser à adopter des mesures pour que les pollutions qu'on observe sur le terrain, notamment, ne restent pas sans réponse. Et qu'il y ait des mesures vraiment qui soient prises pour, euh, pour régler à la source euh, ces problématiques. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, est-ce que tu peux essayer de repartager ton écran euh... Alors, arrêtez. Et en attendant, je vois que Gaël a partagé du coup, son, euh, certains liens vers un réseau, euh, un réseau qui permet de signaler la présence de, de tortues euh, enchevêtrées ou, euh, ou, ou mortes. Est-ce que vous voyez quelque chose ou vous ne voyez absolument rien on, on voit ton dossier bureau. Ah. Euh... C'est que j'ai fait une mauvaise manip. Attendez. Euh... En général, je partage mon écran entier. Quand tu partages ton écran, tu vois euh, l'ensemble voilà, de ton ordinateur. Voilà, là c'est bon pour moi. C'est bon, super. Excusez-moi. Euh, donc l'idée, c'était vraiment que vous dire combien à Bruxelles, euh, ces cette, euh, cette données terrain et cette mobilisation citoyenne au-delà, elles nous étaient vraiment nécessaires. Euh, et ce, à toutes les étapes en fait du processus législatif. Donc je ne vais pas trop être, rentrer dans un discours euh, euh, ennuyeux peut-être pour certains sur le fonctionnement des institutions. Euh, mais en tout cas, je voulais vous dire combien d'abord euh, ces remontées terrain, ces données que vous pouvez collecter, combien elles contribuent à notre légitimité. Il faut savoir qu'à Bruxelles, on a une quantité de représentations d'intérêts. Euh, donc, sur vous l'imaginez, euh, on n'est pas la, la seule ONG, mais ça, c'est très bien. Mais on n'est surtout pas la seule, les seuls représentants. On a quantité de secteurs industriels qui sont notamment représentés ici. Et donc, nous, notre force en tant qu'ONG, que, qu c'est vraiment euh, notre communauté, les citoyens. Donc, à, avoir euh, des données qui sont remontées, mais aussi des témoignages des, euh, des situations locales qui nous sont rapportées, c'est absolument essentiel. Et au-delà, c'est aussi un, euh, un vecteur de, de pression. Il faut savoir que la plupart des, des, des institutions, donc on a, on a la Commission européenne, on a les États et on a le Parlement européen. Il y a une grande quantité d'entre eux qui sont élus, notamment les, les parlementaires. Donc, ils sont extrêmement, extrêmement sensibles à ce que des citoyens peuvent leur apporter. Euh, donc, comme je le disais, ça va vraiment contribuer à notre légitimité. Pour vous donner un exemple, la directive européenne, il y a une directive européenne qui a été adoptée pour limiter les, les plastiques à usage unique. Elle s'est notamment basée sur euh, les euh, bilans des initiatives océanes, donc ces opérations de collecte des déchets qu'on fait sur les, sur les plages, en ville, les berges, etc. Où on peut chaque année exposer euh, quels sont les, le, quel est le top 10 des déchets retrouvés ça, on, on l'a communiqué aux institutions et ça a été un des éléments fondateurs sur lesquels s'est basée la directive, euh, ensuite adoptée la directive européenne pour limiter justement une série de plastiques à usage unique. Donc là, on voit toute l'importance de cette donnée qui, qui a été facilitée aux décideurs et qui l'ont prise en compte et ils ont, ils ont pu prendre des mesures qui ont su euh, tenir compte de, de ces données qu'on leur a transmises. Ensuite, euh, au-delà, ça nous permet en fait, d'être reconnus comme interlocuteurs. Euh, ça nous permet de pouvoir rentrer dans la conversation et, euh, et d'être identifié comme contributeur. C'est le cas sur les biomédias, par exemple, euh, qu'a qu cité Gaël Darmon. En fait, euh, en 2007, on a eu un premier bénévole à South Rider qui nous a rapporté le cas de ces sphères euh, cylindres plastiques qu'on trouvait sur une plage à côté de chez lui. Et puis, il a mené une enquête. Une enquête. Et donc, nous aussi, nous avons creusé aussi. Et euh, finalement, ça nous a permis d'arriver à un rapport. Euh, qu'on a pu euh, diffuser largement ici à Bruxelles, par exemple, en 2018. Et aujourd'hui, ce rapport, c'est toute notre légitimité, cette observation de terrain, c'est ce qui nous permet de rentrer en interaction avec, eux. notamment en ce moment même, la Commission européenne et le Parlement, pour leur demander de prendre des mesures. Parce que, voilà, sur le terrain, euh, on n'a pas l'ensemble des acteurs industriels qui, sont, qui vont reconnaître qu'il y a des dysfonctionnements. Et donc, leur transmettre ces informations, c'est absolument fondamental pour, pour euh, nous signifier aux institutions qu'il y a une urgence à agir, qu'on a un problème véritable euh, sur, sur, sur le terrain, avec cette pollution qui est vécue comme émergente. Alors, nous, ça fait 10 ans qu'on l'observe, donc ça nous paraît toujours assez curieux qu'ils la définissent comme émergente. Mais en tout cas, ça nous permet de euh, véhiculer ce message d'urgence, il faut agir, il faut des mesures. Et surtout, au niveau européen, de dire que ce n'est pas circonscrit à un pays. On l'a observé en Suède dans, au Danemark, on l'a observé en, en France, en Italie, en Espagne, etc. Donc, c'est autant de billes. Euh, qu'on leur transmet pour dire, là, vous devez agir, c'est votre rôle. Euh, donc, vous, vous comprenez, euh, la, la, la donnée, la mobilisation citoyenne, ça nous permet de mettre un sujet à l'agenda. J'ai cité les biomédias, mais ça a été le cas sur euh, les sacs plastiques, par exemple. On a vraiment utilisé le top 10 des déchets retrouvés pour dire, voilà, on a une problématique avec les sacs plastiques. Il y en a trop qui sont à usage unique, il y en a trop qu'on retrouve sur le terrain, il nous faut des mesures. C'est ce qui nous a permis en 2015 d'avoir une directive. La même chose sur les pellets, euh, on a une mobilisation citoyenne en cours aujourd'hui à Tarragone. on a une problématique où, pour vous donner un exemple, des citoyens nous disent, on va sur la plage, on a retrouvé 800 000, 800 000 pellets en deux heures. Ça, c'est un argument de poids qu'on va véhiculer aux institutions pour dire, ah, écoutez, il y a une partie de l'industrie qui vous dit que tout est sous contrôle. Nous vous disons que c'est faux et que maintenant, il nous faut des mesures réglementaires et qu'on ne, ne peut pas continuer avec des mesures bénévoles. D'un secteur qui manifestement et réellement sur le terrain ne porte pas leurs fruits. Donc, c'est un exemple de, de, de, de données qu'on va aussi transmettre aux institutions pour pousser à l'action. Alors, ça, évidemment, ça ne marche pas la présentation. Euh, ça ne bouge pas de mon côté. Je ne sais pas si vous voyez bouger. Ça bouge, ah, si. ah, ça, ça bouge. c'est bon. Euh, donc, c'était des petites images pour vous illustrer. La, la deuxième image que vous voyez, c'est un exemple de présentation qu'on a faite au Parlement européen, c'est dans le cadre des élections européennes, où on a pu, et ça aussi, c'est de la mobilisation citoyenne, c'est de la remontée terrain. On est allé sonder notre communauté pour savoir quelles étaient leurs inquiétudes principales. Et ça nous a permis au Parlement européen de se dire, voilà, vous venez d'être élu, vous avez cinq ans pour agir Voici nos demandes. Et euh, notamment, il y avait toute une demande sur les microplastiques, les biomédias, où on demandait aux institutions européennes de prendre des mesures. Donc là, voilà, est, cette autre image, c'est notre euh, responsable du lobbying. Ça vous donne aussi, euh, ça illustre un peu comment on peut être reconnu comme interlocuteur, où nous, nous sommes écoutés lors de, lors de conférences, notamment. Euh, cette image de la garde postale, c'était voilà comment on arrive à mettre à l'agenda, comme je vous disais, euh, avant même l'adoption de mesures européennes, on avait réussi à mobiliser notre communauté et il y avait euh, des milliers de cartes postales qui ont, été dirigées à, qui ont été transmises à la Commission européenne pour leur dire Écoutez, on a une problématique terrain, il y a ces sacs plastiques à usage unique, veuillez y agir s'il vous plaît. Euh, donc, très concrètement, c'est pour vous montrer combien c'est important euh, cette mobilisation et cette remontée terrain. Là, vous voyez sur la, sli la slide présentement, c'était pour vous montrer deux derniers aspects de la mobilisation. Non seulement ça nous permet d'asseoir notre légitimité, de pouvoir nous entretenir avec les, intérêts, avec les décideurs, de pouvoir mettre un sujet à l'agenda, mais ça nous permet aussi de, euh, euh, de construire, on va dire, les mesures avec les décideurs. Donc là, c'est un exemple de mobilisation qu'on a, euh, qu a eu sur, pour demander à l'Union européenne de restreindre les microplastiques qui étaient ajoutés qui sont ajoutés à une série de produits du quotidien. Là, c'est des cosmétiques, mais il y en a, y en a plein d'autres, il y a les détergents, etc. Et en fait, on avait réussi à avoir une mobilisation européenne, notamment sur les réseaux sociaux, une pétition qui a circulé pour demander des mesures. Alors, ça prend du temps. On est encore dans cette démarche de pousser pour ces mesures-là. Mais c'est pour vous donner aussi une illustration de ce qui est possible de faire pour mettre la pression. Donc là, c'est plus la phase où voilà, on a réussi à mettre le sujet à l'agenda mais il y a une hésitation des institutions sur quelles mesures on met en face. Euh, nous, on veut évidemment des mesures ambitieuses. Et c'est là où aussi on agit, puisque voilà, vous l'avez compris, les institutions européennes, elles sont soumises, elles sont assaillies de plein de demandes de représentation d'intérêts. Et nous, notre rôle, c'est de pousser le curseur le plus loin en termes d'ambition. Donc là, on demande une restriction. Et vous, comme vous pouvez l'imaginer, on fait face à, à des secteurs qui, eux, vont demander des dérogations, des exemptions, du temps supplémentaire, etc. Donc notre bataille au quotidien, c'est ça. C'est les petits détails, mais qui ont tout leur importance. Et c'est là aussi que être la voix des citoyens appuyée par la science est absolument essentielle. Euh, là, voilà, la, la, la, la, la slide suivante, c'est vous illustrer aussi euh, comment euh, on, on arrive à, à essayer d'influencer de, de, de, les mesures qui sont prises sur les pellettes, donc ces granulés de plastique industriel, ce sont des petites billes de plastique qui sont à l'origine de tous vos produits du quotidien. Euh, on sait que la Commission, euh, en ce moment même, est en train de réfléchir à des mesures pour, pour mettre fin aux pollutions. Et on avait face à nous l'industrie, nous avons toujours face à nous l'industrie, qui nous dit que tout est sous contrôle, tout est géré, il y a une initiative de leur fête qui est en place. Euh, là, vous voyez, par, la, par le biais d'un rapport, on a fait état des pollutions actuelles. On a pris euh, les cinq pollutions les plus récentes qui ont, qui ont lieu à, avec des, des pellets, avec des granulés de plastique industriel. Et leur dit, un, non, ce n'est pas sous contrôle, vous en avez ici la preuve. Deux, euh, voilà, les mesures que vous proposez, elles ne sont pas adaptées. Vous proposez des mesures émanant d'un secteur, alors que nous savons que les pertes ont lieu à tous les stades de, de la chaîne de valeur des, des granulés de plastique industriels. Donc, c'est vous, vous, vous donner aussi le sentiment et le, vraiment vous, vous montrer qu'au-delà de simplement mettre à l'agenda, on influence vraiment l'adoption des mesures et on a un impact sur quelles mesures sont adoptées en face. Là, les biomédias, Donc, je suis très contente que Marie vive dans la salle. vous donner un exemple, là aussi, on s'est rapproché d'un député. On est justement allé chercher un député corse, puisqu'il y a une problématique en Corse où euh, des milliers de biomédias ont été retrouvés. Et ça nous permet en fait euh, de venir aussi avec une association qui est présente sur le terrain et qui a pu voir ces pollutions, d'avoir un accès plus privilégié avec un député. C'est le cas pour, pour tous les, les députés en règle générale. À remonter une situation locale va davantage les toucher. Et là, c'est le cas et il y a vraiment euh, possibilité au niveau européen d'avoir des mesures et on, on, va, on va exposer le cas Corse et d'autres cas européens pour arriver à, in fine, à ce qu'il y ait des mesures adoptées. Et enfin, je voulais vous dire que cette collecte de données, elle intervient à tous les niveaux et je vais conclure là-dessus. Elle intervient aussi à la fin, c'est-à-dire une fois qu'on a des mesures adoptées et ça a été mentionné par Gael Darman aussi, comment, en fait, une fois qu'on a des mesures en place, on peut voir si finalement c'était les bonnes ou pas. On est là aussi avec la donnée citoyenne pour dire quand ça ne va pas. Là, c'est l'exemple d'une campagne qu'on a menée cette année et euh, qui fait suite en fait à l'adoption de cette directive euh, dont je vous ai parlé sur les plastiques à usage unique. Elle euh, met en place notamment une interdiction de certains plastiques à usage unique qui entre en vigueur en juillet. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé des, notre communauté pour aller voir sur le terrain si c'était bien respecté. Et en fait, c'est mal respecté. Donc, cette donnée citoyenne, elle nous permet d'envoyer un message à la commission. Nous avons écrit une lettre et on a, on a pu faire une série de communications sur les réseaux sociaux pour dire écoutez, voici trois stratégies de détournement de la loi qu'on a observées sur le terrain. Ce n'est pas acceptable, vous devez agir maintenant puisqu'on est en début d'application de, de, de, de la loi. Euh, voici euh, ce qu'il est possible de faire et voici les, les, les stratégies à surveiller et à, et à punir euh, dans ce cas-là. Donc, Je crois que j'en ai fini là. Voilà, La dernière illustration, c'était pour, euh, pour vous donner un exemple de, de suivi euh, citoyen de la loi aussi où on voit euh, en fait la Directive européenne sur les plastiques à usage unique, elle a interdit tous les plastiques qui soient à usage unique, en tout cas une série de plastiques à usage unique bien précise, euh, les cotons-tiges et d'autres. Et euh, tous sont concernés, notamment les, euh, les bioplastiques, ceux qui sont dits euh, biodégradables ou biosourcés. Et là, on a pu voir sur le terrain qu'en fait, euh, ils continuaient d'être mis sur le marché euh, malgré le fait qu'ils soient interdits. Et souvent, les, les, les pratiques industrielles, c'était les valoriser comme 100% compostables. Euh, un, ce n'est pas la solution. Et deux, c'est aussi une infraction à la loi. Donc, j'ai essayé de vous montrer en fait tout le panorama et toute la force que nous donnait cette collecte citoyenne tout le long du stade de vie, le stade de, de discussion de mesures au niveau européen. Euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était très, Merci. très clair, Gaëlle. Merci beaucoup. Euh, on a eu un, un témoignage de Pierre-Ange de maré qui nous, euh, qui nous dit qu'il bah, a constaté également sur certaines plages euh, des arrivées de, de pellets, euh, de, de larmes de sirène. Donc, euh, encore un autre témoignage de personnes qui sont sur le terrain. Donc, ça, c'est super intéressant. Et après, on avait une autre question de Julie, qui nous demandait un petit peu, bah, une fois qu'on donne ces données donc, euh, à la Commission européenne, par exemple, ou, ou euh, aux élus à l'échelle nationale ou, euh, ou à l'échelle européenne, qu'est-ce qu'ils en font Est-ce qu'on a un feedback de leur part euh, de quelle manière on échange avec eux euh, Est-ce qu'on est partenaire avec eux enfin, Comment est-ce qu'on est qu travaille au final avec eux Et comment est-ce qu'au-delà de leur donner simplement les données, euh, on, on arrive jusqu'à la mise en place d'actions ah, C'est une, une vaste question. Je vais essayer de prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Euh, pour le cas des, des biomédias, par exemple, euh, au-delà de transmettre le rapport euh, qui faisait état un peu de la, cette pollution, cette problématique, et surtout de mettre en avant des propositions pour changer la loi, euh, on participe à des euh, réunions de consultation de la, de la commission, par exemple. La commission, il faut savoir, pour simplifier, c'est un peu le gouvernement de l'Union européenne, c'est un peu l'équivalent. Donc, comme un gouvernement à l'échelle nationale, elle organise des consultations, etc. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on soumet des contributions et on va faire référence à cette euh, donnée citoyenne qu'on a. Euh, très concrètement, euh, récemment, on a su que la commission souhaitait s'attaquer à ce qu'ils appellent les microplastiques non intentionnellement euh, ajoutés ou non intentionnellement émis. Pour nous, une partie des biomédias peut rentrer dans cette catégorie. On va foncer et on va leur transmettre des données. On a participé à une réunion, on a pris la parole, on disait, voilà, vous, vous envisagez de, de, de vous attaquer à, au microplastiques qui résulte des, de l'abrasion des textiles, des pneus, des pellettes, c'est très bien, mais vous avez oublié une série d'autres ressources. Et donc là, c'est là où on va transmettre notre rapport, etc. Et on voit que ça peut porter ses fruits, puisque récemment, on a eu un contact, justement, suite à cette réunion, d'un consultant de la commission nous disant, est-ce qu'on peut avoir un entretien J'aimerais en savoir plus. Donc, toute cette donnée, elle, elle, elle porte ses fruits. Après, on verra, il y a évidemment un arbitrage euh, des institutions, etc. Nous, il faut qu'on continue de mettre de la pression. Et c'est là où la pression citoyenne, elle est fondamentale. Euh, pour qu'à ben, la fin, il y ait bien quelque chose dans le texte. S'il n'y est pas dans le texte, sinon le texte sera soumis à, à discussion, ben, on ira voir une autre institution, on ira voir les parlementaires. Et c'est ce qu'on fait avec Marie Vivou. On a un premier rendez-vous avec un député pour commencer à pour commencer à, à, à faire qu'il voilà, y ait possibilité d'un amendement peut-être porté par ce député si, si la commission, euh, ce qu'elle propose, ne nous satisfait pas. Donc, on va essayer d'aller de de, de, de, contacter le plus grand nombre d'interlocuteurs, en tout cas les plus pertinents, euh, pour essayer de faire que notre sujet, euh, à la fin, soit dans les mesures proposées. Des fois, il y a des échecs, clairement. Euh, je vous dis, biomédia par exemple, il y a une réflexion en ce moment, et la, la, les institutions veulent réviser une directive qui est phare sur le traitement des eaux usées. On a essayé de faire passer de, des messages, etc. On nous a dit non, ce n'est pas dans le scope. Ce n'est pas grave, on va continuer. Prochaine étape, ce sera au Parlement, on va continuer. Mais euh, vraiment, euh, penser qu'on prend toutes les opportunités et euh, les relais sur les réseaux sociaux, etc. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment contribuer à mettre la pression et c'est absolument très important. Merci, Gaël. Merci beaucoup. Euh, Julie, tu avais encore une autre question qui concernait, qui nous demandait si on était, si on avait des, euh, des relations financières ou si on était soutenu financièrement par ces organismes, euh, par la Commission européenne, par exemple, ou par euh, le ministère de la Transition écologique. Donc, c'est bien le cas. Euh, on a de la chance d'être soutenu par, euh, par euh, une, une grande de la Commission européenne et par le ministère de la Transition écologique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, on essaie de diversifier au maximum euh, nos sources de financement, euh, ça nous permet de garantir une indépendance. Euh, on a également une liste noire euh, des entreprises avec qui on ne voudra jamais travailler. Euh, je ne vais pas les citer, mais, euh, mais il y en a beaucoup quand même. Euh, et on a un process également de décision pour savoir si on s'engage avec telle ou telle entreprise pour être sûr que euh, nos, notre travail soit indépendant et qu'on ne soit pas affecté par, par ce type de financement. Et après, il y a un, un, une source d'argent qui est très, très importante pour Surfrider, c'est les dons et euh, les adhésions. C'est de l'argent qui est ce qu'on appelle non affecté. Donc, c'est de l'argent qu'on va pouvoir affecter à des projets euh, bah, qu'on souhaite et ça nous permet vraiment d'être lanceur d'alerte. Euh, souvent, les, les sujets émergents sont sont pas fléchés, ne sont pas financés par les gouvernements ou par la Commission européenne. Euh, et si on veut les faire émerger, bah, il faut de l'argent, et donc il faut de l'argent qui soit non affecté. Euh, donc voilà, les, les dons et les adhésions euh, contribuent grandement euh, au financement des projets de Surfrider. Euh... Alors, je vois qu'il y avait encore quelques questions. Euh... un peu plus Alors, c'est Pierre-Ange toujours qui nous dit que donc, euh, les plastiques à usage unique... On a un flou, un flou total dans l'opinion publique sur la légalité euh, des euh, PPU en bioplastiques ou dit biodégradables. Euh, Est-ce que tu peux en, en dire un mot, euh, Gaëlle euh, Est-ce que tu peux parler un peu de cette réglementation qui s'applique à ces plastiques qui sont euh, biosourcés et ou biodégradables ah, je, Merci beaucoup pour la question. Juste pour commencer par dire que malheureusement, on n'a pas interdit euh, l'intégralité des plastiques à visage unique. Mais en tout cas, dans la directive, il y en a une série, euh, une petite dizaine à peu près. Donc, ça va des cotons-tiges, aux, euh, aux tiges de ballon, à tout ce qui est vaisselle. Euh, on a aussi certains euh, contenants alimentaires. Euh, on a des contenants alimentaires et des contenants pour boissons en polystyrène expansé qui sont aussi interdits, etc. Donc, on a une liste. Euh, ce que dit le texte européen, c'est que pour cette liste-là, L'ensemble de, de ces items sont interdits dans toute l'Union européenne, dans ces 27 États membres, à compter du 1er juillet. Quelles que soient les caractéristiques biodégradables ou biosourcées qui sont avancées, parce qu'en fait, le problème, c'est leur usage unique. Peu importe qu'ils aient été faits à base de patates, par ailleurs, qui posent énormément de problèmes. Je dis de patates, mais c'est souvent du maïs, qui en fait, résulte d'une agriculture intensive, hyper utilisatrice de pesticides de l'autre bout du monde. Ou euh, des plastiques qui sont dits biodégradables parce qu'on a une vraie problématique dans l'eau. Le milieu marin, c'est un milieu particulièrement complexe et la, dégra la dégradabilité du plastique est un pas garantie Mais en plus, ça pose question, est-ce que réellement, on veut des plastiques qui soient dits euh, dégradables dans le milieu marin on, on a pu voir euh, dans certains cas que ça posait de gros problèmes ensuite de compréhension du public. Donc, de toute façon, bon, ça fera n'est vraiment pas favorable à, à ça, mais... Euh, le plastique contient tout autant de contaminants chimiques, etc. Donc, pour nous, ce n'est vraiment pas une solution et le problème est dans l'usage unique. Euh, donc, oui, ils sont concernés par la loi dans toute l'Union européenne. Normalement, dès le 1er juillet de 2021, mais on voit que les industriels ont pu jouer sur cette, euh, cette confusion. Euh, mais en tout cas, le texte est, est particulièrement clair. Il n'y a aucune confusion. Ils sont bien ciblés et la, les institutions ont pu le répéter. Donc, euh, voilà, j'espère avoir répondu à la question, mais ils, sont, ils ne sont pas légaux pour ce qui concerne les items interdits, effectivement. C'est Très clair, Gaël, Merci beaucoup. Euh, on a dépassé un peu le, le temps qu'on s'était alloué. Alors, on avait dit 45 minutes, là, on n'est pas loin d'une heure et quart. Euh, je vous propose peut-être de vous donner une dernière fois la parole, euh, Gaëlle, Thomas euh, et Justine, euh, peut-être en commençant dans le sens inverse, Gaël O, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase pour, pour la fin Et puis après, je te demanderai à toi, Gaël Darmont, et puis, et puis à, à Thomas et Justine. Ouais, peut-être un dernier mot pour dire qu'il y, y a mille façons de se mobiliser, euh, relayer, interpeller vos décideurs, votre supermarché, des producteurs, etc. Et que ne vous limitez pas à une seule action. Euh, je sais que ce n'est peut-être pas possible pour tout le monde d'aller sur le terrain, etc. Mais il y a, il y a mille autres actions. Merci Gaël. Gaël, Gaël D, est-ce que tu veux mmh. euh, okay. Effectivement, il y a mille façons de faire. Il n'y a pas que la science. La science peut être fun aussi. Euh, euh, N'hésitez pas à, à utiliser cette application. Je trouve que c'est super intéressant, euh, cette appli, notamment de Surfrider, parce que euh, c'est ludique. Euh, ça, ça nous permet d'aller dans la nature, de redécouvrir la nature, de faire du sport et en plus de, de partager des informations scientifiques et utiles pour faire changer les choses, espérons-le. Donc euh, voilà, mon petit mot de la fin. Merci. Merci Gaël et, euh, et Thomas et Justine euh, ben quel est oui, votre dernier il y a, mot Il n'y a pas de petite action, donc on peut tous faire quelque chose à notre échelle. Donc il ne faut pas hésiter à s'engager, il ne faut pas hésiter à aller sur le terrain et à ramasser les déchets même autour de chez soi. Ça peut faire une petite différence et il n'y a pas de petite action. Et moi, je vous conseillerais de ne de, de pas avoir peur de prendre contact avec des acteurs engagés autour de vous. Euh, nous, peut-être que sans euh, Surfrider, on n'aurait pas vu le potentiel qu'on pouvait donner à, à notre descente en kayak. Et peut-être qu'en fait, en vous baladant sur une plage, en faisant un peu de kayak ou, ou autre chose, si vous rencontrez le bon acteur, vous vous, vous rendrez compte qu'en fait, vous pouvez lui être utile. Euh, par exemple, aider Gaël à Darmon à trouver des, des tortues ou à les observer. Ou, où Antoine a collecté de la donnée pour Plastic Origin. Donc voilà, prenez contact et eux vous permettront de, de vous lancer dans des projets de plus en plus ambitieux en vous sentant toujours plus utile. Super, bah merci beaucoup. Merci à tous. Euh, merci à nos intervenants. Merci aussi aux personnes qui ont, qui ont écouté. Et euh, bon, j'espère que voilà, maintenant vous êtes prêts aussi à vous engager, à aller sur le terrain euh, et puis à, à nous aider au final à faire remonter cette problématique euh, du terrain jusqu'aux décideurs. Euh, ce qui est le grand, le, le grand enjeu au final de, de, de tous les jours euh, pour les associations qui travaillent sur la pollution plastique et même sur d'autres sujets. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite euh, une bonne après-midi et puis, euh, puis à bientôt.